Madina Lay, la famille de la famille de Bena kamara y a un camarade qui est très bien. Il na a un camarade qui est très bien. Il tanana a un camarade qui est très bien. Il na a un Bonsoir, ma Adam. ça va? Ok, ok, ok. Je vais vous la Bon, comme euh, j'ai écrit aujourd'hui, j'ai affiché que je veux faire, je ferai, je serai en direct. Roman bambou. Roman oh, Ville Bangou, il voilà, roman. Polio, how are you? D'un coup. Cool. Et ok, je comprends ma sœur Adama. <rire> Comme il euh, y a une heure ou deux heures là, j'ai poster quelques écrits, soi-disant que je serai en direct. Mais je serai sur Mamadi Dumbuya et Amara. Colonel Amara Kamara. Le fils de Papa Yara. Oui. Comme vous vous foutez des gens qui sont en prison, que c'est des voleurs. Maintenant quelque chose que je vais exposer encore pour les Guinéens. Voilà. Quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il y avait un milliard de dollars dans notre banque centrale. Partagez-moi la vidéo là, que Alpha Kondé reçoit la vidéo là. Donc je Alfa Kondé. Après avoir pris le président Alpha Condé au pouvoir, il y avait un milliard de dollars. Parce que le professeur Alpha Condé avait tout fermé. Il a fermé, il il fermé le tuyau. Tous les tuyaux. Rien ne sortait. Il y avait des devises là-bas. Un million, un milliard de dollars dans notre banque. C'était là-bas. Ça, c'est un. Quand Mamadi Doumbouya et Amara ont été prêts, ils ont pris 60 millions de dollars en donnant à un campus. En raison de 1800, 8500 francs guinéens, de prendre francs guinéens avec le campus. Le Cambis aussi est allé changer ça à une société pétro pétrolière à 9000 francs guinéens. Ils ont eu 30 milliards sur l'argent là. Où sont les 60 millions de francs guinéens qu'ils ont pris pour aller échanger en francs guinéens Qu'ils ont échangé avec le Cambus jusqu'à ce que le Cambus ait eu 30 milliards sur la somme là Où sont les 60 millions de francs et de dollars impartis? Quand vous avez échangé en francs guinéens, vous avez fait quoi à ça? Le reste, l'argent, vous avez pris chacun a pris sa part, CNRD. Voilà, l'heure actuelle, où je vous parle comme ça, quand le CNRD venait d'arriver au pouvoir, à chaque deux jours, Colonel Amara échangeait le dollar en francs guinéens. Je fois Franck Guiné, il achète le dollar. Maintenant, il n'y a pas même 5 000 dollars ou 2 000 dollars dans notre caveau à la Banque centrale. Vous pouvez fouiller. Oui. Il n'y a pas même 1 000 dollars dans notre Banque centrale. Mamadi, Dumbuya et Amara, leur clan, ils ont tout fouillé. Ils ont tout vidé. La première somme, c'était 60 millions de dollars. Le reste, ils ont pris, chacun a pris sa part. Mais la somme que Alpha Condé a laissée dans la banque centrale, c'était 1 milliard de dollars. Je vous dis et je vous et, et, je répète encore pour vous pour que vous compreniez très bien. Je ne fais pas l'erreur sur la somme. Hein. Alpha Kondé a laissé un milliard de dollars dans notre banque centrale. Voilà, Mamadi est témoin de ça. Mamadi Doumbouya, tu as affaire avec les Américains maintenant. Tout cela dévoilé, tout cela dévoilé comme. Quand je te disais ici que Idi Amin veut ta respiration. Maintenant, toi et ta maman, vous êtes rassurés maintenant. Idi Amin veut te, veut te faire un coup d'état. Tu es rassuré, Mangila est rassuré. N'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, à chaque semaine, à chaque semaine, colonel Amara Kamara, fait, il achète 500 000 500 000 dollars où l'argent là va l'argent qu'on met et leur journalière qu'on leur donne si le temps de professeur Alpha Condé leur, le budget est de, de, de, de, de, le groupe professeur Alpha Condé avait deux CNRD à trois maintenant. Amara fait l'échange chaque semaine 500 000 dollars. Chaque semaine. Quand il venait d'arriver au pouvoir c'était chaque deux jours. Ce que je dis comme ça, allez-y donner à colonel, au colonel Amara Kamara. S'il gêne comme moi, comme tous les cinq, musulman, il ne peut pas le Où l'argent la part Mamadi Dumbuya, Colonel Mamadi Dumbuya, ta femme est une française. Pourquoi toi et Amara vous as la maison à choses au Canada Pourquoi ta femme est au Canada Ça, c'est deux. Encore, tu le sais très bien, Colonel Mamadi Doumbouya, ils ont enlevé la tenue gendarme sur ta femme. Elle n'est plus dans aucun corps français. Non seulement le jour de ton investiture faux que tu as fait en Guinée, ta femme, la chaîne dont ta femme portait, chaîne en or, la chaîne la sort. De la chambre du professeur Alpha Condé. Voilà des chaînes, de bijoux que le professeur Alpha Condé faisait, il gardait. Quand des présidents viennent en Guinée avec leur famille, en partant, voilà des cadeaux qu'il donnait à les femmes des présidents. Même feu, président, l'Ansana Conte, Alayarram, il le faisait. Tous les présidents font ça. Il fait ça, il garde. Quand un président vient coupler avec sa femme, voilà des cadeaux que le professeur Alpha Condé donne à les femmes d'État-là. Tout a été pris, raison pour laquelle Mamadi Doumbouya a refusé de livrer Mouktar, Kaba, Spartacus, c'est qui travaille et Billy Kondé. Oui. Parce qu'ils savent la manière dont ils ont dépouillé la maison, la chambre du professeur Alpha Kondé. Jusqu'à ce que Mouktar Kaba, Spartacus, a pris le chapelet en diamant. C'est un arabe qui a fait ça, donné Alpha Kondé. C'est Mouktar Kaba qui a pris Spartacus. Oui. Mais vous vous trompez. Tout ce que vous avez eu là. Et tout ce qui transfère l'argent pour Mamadi Dumbuya à l'extérieur. L'amène Giraci, retire-toi dans les faux problèmes. Tout ce qui transfère l'argent pour Mamadi Dumbuya, pour Amara, on vous connaît. Vous avez affaire avec des Américains. Pourquoi ta femme, tu n'as pas acheté la maison pour ta femme Amara aussi, en France. Pourquoi, Mamadi dit, ta femme, elle est une Française Pourquoi tu n'as pas acheté la maison en France Hein Parce que tu as compris. Maintenant, tu as compris la manière dont tu étais encerclé par les Français, que Idi Amin a besoin de ton cou. Tu es allé maintenant prendre les Jordaniens, qui te gardent encore Maintenant c'est les Jordanais Qui sont avec toi On te regarde J'en passe Affaire de Ahmed Kanti Affaire de Ahmed Kanti Oui Amara Kamara et Papa Diara Kamara Ont reçu un million de dollars fils et père fils et père jusqu'à présent jusqu'à présent Ahmed Kanté souffre pour ça jusqu'à ce que Bala a fait un papier pour que Ahmed Kanté résiste sur sa compagnie propre oui l'arrestation le cabinet, c'est là, Bill Gates. Voilà des raisons. Les deux voitures américaines que Bala est allé prendre derrière Bill Gates, là où se trouvent les deux tours, les deux voitures-là coûtent à 500 000 dollars. Pourquoi vous arrêtez le gars maintenant Parce qu'il connaît tout ce qui a été pris sur professeur Alpha Kondé. Et vous avez pris plein de choses dans son bureau. Bill Gates connaît. Le cabinet, c'est là. Son arrestation n'est liée à personne. Son arrestation n'est liée à rien. Vous avez arrêté Bill Gates juste parce que S'ils si parlent, ça va suffire. Mais envoyer les gens devant la barre, devant la barre, ça sera éclaté sur vous là-bas. Le secret que vous ne voulez pas, que vous cachez et vous vous foutez des gens, ils vont, vous, vous allez le voir. Vous allez voir. Si Ali, tu recherches des dossiers, voilà les dossiers. Voilà les dossiers. Voilà les dossiers. Raison pour laquelle Mamadi Doumbouya a refusé de livrer Spartacus Moussa et Mutar Kaba, Sili et Bili Raison pour laquelle il a refusé de leur livrer à la justice. Vous ne pouvez pas vous cacher de moi. Nous, nous sommes des Américains. Dès qu'on commence, on ne s'arrête plus. On n'arrête plus. Le premier ministre, Albert Goury, lui aussi est venu acheter la maison aux états unis ici. Oui. Serba Konate, général Serba Konate, à ces hommes... Qui sont placés dans la banque centrale, qui font de l'argent pour lui, comme l'Ansanokouyate a mis ses hommes au sag partout pour avoir l'argent. Et c'est avec l'argent là, comme il dit à mine rassasi, qu'ils vont couper ton coup. Mamadi Dubouya. Oui. Mmh. Amara Kamara, colonel Amara Kamara ne fait que ronzonner les gens. Après, il leur fait sortir de la Guinée. Ça trouve que leur main est vidée de ce que Amara fait. Avec tout l'argent là, vous avez fait quoi pour la Guinée tous les travailleurs, les travails que Mamadi Dumbuya montre aux Guinéens comme ça, ça c'est le travail du professeur Alpha Kondé. Mm -hmm. Beaucoup de projets là ont été provoqués, et donnés au professeur Alpha Kondé par Nana Burama Et là, je, et vraiment, vous avez fait quoi 14 milliards pour RTG 14 milliards pour RTG Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui était gâté là-bas Rien Qu'est-ce qui était gâté là-bas Maman dit Ce que tu as en bas Du Présidence Pour laquelle Raison pour laquelle Tu as mis Tu as mis le Rambo là-bas. Je viendrai t'exposer. J'ai mis à quelque part. Maybe. Un de tes collaborateurs vont voir. Dès que tu vois, tu diras oui, l'américaine m'a touché. Ils m'ont pris au collet. Tu trouveras, j'ai posté ça quelque part. Ce que tu as mis, il ne fallait même pas mettre le dalle là-bas. Ce que tu as sous le palais, blanchissement, quoi et quoi, blanchiment d'argent. Ce que tu as dans le palais qui te rend fou. Maman dit, même si tu mets dans la pluie, nous on peut voir, on verra. Mais j'ai pris la photo, j'ai posté à quelque part. Pas sur ma page mais j'ai posté à quelque part dès que dès que quelqu'un verra ça ils vont comprendre oui l'ambassade parlait de ça mm -hmm. ton conseiller ibrahim abadou Dingirai, qui était conseiller de dadis il travaille à l'heure là pour serouba qu'on a dit parce que la force de Sérouba c'est un jeu chinois. Il sait comment panacher. C'est les gens-là qui ont gâté ton pouvoir. Mamadi Doumbouya. Qui t'ont mis dans la drogue. Maintenant, là, en transportant votre drogue, ça passe dans, comme, dans, comme dans le drone Oui. Je veux que je je professeur Alpha Condé, un milliard, de à a le Banque du Quintet, qui français. Il est Un milliard de dollars est na en poussière. Na fari parce que alpha le monde Il a Il a Il Il a a 60 millions de dollars. Et je suis un en de séance. un campus de un campus 8500 de un un et il n'a a été de y a Il a Parce que ma suis président de Conte que... Et bijou il a fallu bijoux qui et ça. prix Il a des prix Il a des qui a Il y a qui Il a Il y des qui Il Arabina ne afara pas la affaire. Sparta qui Spatakisra. a tenu. On a tout amusé sur la Sparta qui sera, bato sur la série qui sera oudéra, amusé sur furema billy eh, il comme ça Au a a a fait entre 50 personnes en Guinée. Ma signale que que nous on fait la banne nous diamant, Tesabia 30 millions d'euros. La guinée na C'est une Depuis coup d'État, et Tongo n'est pas malé là où il est. Parce que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est Billy, on a kravati un cravate et Matungu a fait un cravate. On a fait un cravate et on a a fait un on a a fait un 500 000 dollars. De de chaque deux jours. Na, maintenant, c'est chaque semaine. Il change. Et 500 000 dollars, soi suis allé. Je suis Je suis ça Canada. Je suis à Canada. Je suis allé à la Je suis allé à Je suis à je française, n'a française. Je suis la, la mm -hmm. femme a a est que je fasse ça. Il que fini fasse ça. Il faut Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. je il y a plus et et laisse de ma. Ma ma. post de nous sommes des, des Américains. Voilà. Je suis un Américain. Je suis un Américain. Je suis un Américain. Je vous foutez la main. Ouah, ce que vous avez dit, c'est dit vous avez dit vous vous vous vous la rentabilité de la n'est la là. Vous ne me pas mon Mais il qui pas Il que Mais il a pour te prouver que, quand tu as dit il tu as que tu tu que tu tu Bon, ma foi, je n'entends pas de a a on nous parle, ma nous regarde, on nous parle de ce qu'il nous de ce qu'il nous nous de de na intérêt. Amara Kamara, colonel Amara Kamara, nous ababa un million de dollars cash dans les pays. Le cash, Et mine yama. Amara seulement et son papa ont reçu un million de dollars pour retirer et eh, mine dans les mains de choses. Et... Eh, eh. American. pourtant c'est quelque chose qui est légal qu'il a légal vous y dit ma ou pas pas où mon gueule ma bérifie, où est un homme ma bérifie. Maman dit fais ce que tu m'as dit ne. Wallahi, Rabbi l'Kabar, maman dit fais ce que tu m'as dit ne. Maman dit j'embue me rend dérouté mais biber. Ni ne gînée bisau dérouté mais Wallahi, fais ce que tu je ne sais pas ça. suis là. Je de Je suis président Nino. Samuel Je suis Tadi. Mm -hmm. Pour te dire que Moutan Singang est la Guinée bien un professeur Alpha Kondera 72 heures Le fils de Idrissa Déby était en Guinée. Le fils de Idrissa Feu Idrissa Déby, son fils qui est là-bas à l'heure là, il était en Guinée quand il a quitté. Ça ne fait même pas. 72 heures, Alpha a été pris. Alpha a été pris. Oui. Donc, on a eu un On a eu un peu de On a eu un peu On a je suis fan la Guinée, la Guinée, la La est la Guinée. Bonjour, Drogue Kuluni. Je suis fan de la Drogue Je qui? Je la très ya de vous parler. Je suis à heureux de vous parler. Je suis très de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis de yo parler. Je yo très heureux de vous parler. Je suis je ne sais pas si je suis arrivé. Je ne sais pas si je suis ma Je ne sais pas si je suis arrivé. Je ne sais pas si je suis arrivé. Je ne sais pas si je suis arrivé. Nana sommes aux philippines. Les et Conteneur et n'a conteneur conteneur qui sont Mali Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. N'a frappe là. Ils one one Parce que sont Ordef, Ali, tu nous soyons bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous sommes bienvenus. Nous a des qui Charles Wright, 23 septembre, il milliard n'a rien milliards ont été procès septembre. qui procès milliards a à Touré, a été a si était il to Ibrahim Kassou Fufana Mamadi était assis avec qui en train de manger. Mamadi man même était surpris de voir was a man who y a a a y a Il a un la Ingara, qui la de il n'a y a un groupe a et quand il, a eu, il, était, il était surpris. il était. assis avec qui? Quel garde côte était autour de lui? Il mangeait. On en Afrique, ma Donc on femme ma Charles Wright. Charles Wright. Je suis ibi barakana père qui a fait un mira a fait qui a grand-père a fait un a fait un a grand-père a je sais, Yama. c'est Yama Où m'a dit à Kobilibafi. Vous dit Bangura. Kifondi, la Syrie. A Baba, bar m'avez dit fi Baba, Baba. Vous m'avez dit angabe wona Charles Right, tu es qui Un portugais. Tu es qui Tu es qui, Tu es qui Tu es qui, Tu es qui qui Tu es qui qui mais mamadira a fait fin Il a wa Mbara a Mbara fala de kabem, mbara fala yinti un coup fala fil. na y na il y a le gouvernement CNRD il le gouvernement Charles Wright Charles Wright non. Dit et je suis et, je suis et toi affecté quand, quand, a problème li mais ne problème de terrain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 je son un fégu, mais ne suis un fégu. Je suis un fégu. Je suis un fégu. Je suis un fégu. Je suis Je Je Je mamadi ma ne sais pas si tu es un homme. Je ne be Je ne pas pas un ne pas je ne sais pas si je suis venu à l'Amérique. Je pas je pas à et ma naba kina, drogue, ma naba, ma naba, ma ma naba, ma naba, ma mais sama ya donc il y a un amas. a été fait. Il y a a